Si vous ne le saviez pas, dans chaque Assassin's Creed, un bon paquet de personnages sont évoqués, que ce soit très brièvement comme dans une secondaire par exemple, ou même plus longtemps ce sont des personnages principaux. Mais dans les deux cas, vous ne connaîtrez jamais l'histoire complète de ces personnages à moins que vous soyez un fan hardcore des bases de données ou même des BD, comics et romans. C'est donc pour ça que j'ai créé les Woosies pour vous faciliter la tâche. Et comme vous le rêvez au titre, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'histoire tragique de Shay Patrick Cormac. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander de centrer le prochain épisode des Woosies sur lui, alors c'est chose faite. Si vous êtes ici, c'est que ce personnage vous a marqué durant vos heures de jeu sur Rogue et que vous voulez en apprendre plus sur lui, du coup, je n'ai qu'une chose vous dire je balance un pro Shay est né un lundi matin, vers 4 h du matin. Il faisait soleil léger et sa mère avait mangé un œuf dur au déjeuner qui avait été pondu le jour même. Après, je vous avoue, je sais pas s'il était bon ou pas, j'ai pas eu le temps de lui demander. Non, plus sérieusement, Shay est né un 12 septembre 1731 de parents irlandais immigrés aux États-Unis. Il ne connut pas sa mère qui décéda malheureusement en le mettant au monde. Quant à son père, il ne le connut que brièvement durant ses jeunes années, étant dans la marine marchande, il avait très peu de temps pour son fils. Il a grandi dans un quartier assez compliqué et se retrouvait souvent mêlé à des bagarres de rue. Mais tout ça, bien sûr, il ne le faisait jamais sans son fidèle acolyte Liam O'Brien. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, bah, c'est vous avez pas fait rock parce qu'on aperçoit plusieurs reprises dans Assassin's Creed Rogue, c'est tout simplement le meilleur ami de Shay. En 1739, alors âgé de 8 ans, Shay avait malheureusement déjà une réputation de bagarreur. Son père dut alors se résoudre à l'emporter avec lui à bord de son navire pour éviter les conflits. Et Shay bien sûr, qui avait eu envie de partir à l'aventure depuis ses plus jeunes années, bien que je vous avoue, à cette époque-là, il n'était pas super vieux parce qu'il devait avoir à peine 8 ans, n'hésita pas une seconde. Et c'est donc ainsi qu'il a pris le maniement de l'épée et du pistolet dans l'éventualité d'une attaque pirate sur le navire. Et d'ailleurs, en parlant de pirate, si Edward avait bien fait son travail, bah on n'aurait pas eu de Shay qui en veut à ses frères assassins. Ce qui fait qu'on n'aurait pas eu non plus de chahi Templier, Et ce qui fait qu'il n'aurait qu pas tué à dévoiler. Pardon, ça me fait toujours ça quand je pense à notre bon vieux Adé. Je disais quoi déjà Ah oui. Donc il n'aurait pas tué à dévoiler. il n'aurait pas tué le père d'Arnaud, ce qui fait qu'Arnaud n'aurait pas été adopté par le père d'Elise, et que de ce fait, Elise ne lui aurait pas tourné le dos lorsque ce dernier serait mort, et donc Arnaud n'aurait jamais rejoint la confrérie des assassins. Oh. Ça fait réfléchir tout ça. Bah tout compte fait. heureusement que Shay, il est pas mort pendant les attaques de pirates sur son navire. Wow, pardon pour l'aparté. On retourne à l'histoire de ce bon vieux traître. En 1747, alors qu'il n'a que 16 ans, le navire de son père est happé par une tempête. Et la quasi-totalité de l'équipage y laissera la vie, incluant le père de Shay. Le jeune adulte, alors attristé par la perte de son père, retournera sur New York et squattera les tavernes pendant de l'ombre. En 1748, il recroisera le chemin de son vieil ami Liam O'Brien vu l'accent anglais, ce dernier l'aidera alors à remonter la pente et à retrouver le moral. Mais ayant rejoint la confrérie des assassins récemment, Liam prendra avec lui Shay et lui fera rencontrer Achille, le mentor de la confrérie, qui fera rejoindre Shay des assassins. Mais dès le début de son intégration, Shay restera circonspect quant aux motivations des templiers et des assassins. A partir de là, on rentre dans les événements de drogue, alors je vais essayer de résumer ça brièvement pour ceux ayant fait le jeu, et pour ceux n'ayant pas fait le jeu, bah. Qu'est-ce que vous foutez là, sérieusement? Vous pouvez pas aller jouer au jeu, je sais pas, faire autre chose que de regarder cette vidéo et de vous spoiler bêtement le jeu? C'était pour rire, ne pars pas tout de suite. Lâche un petit pouce bleu avant de partir, s'il te plaît. Puis abonne toi si c'était pas déjà fait. Ça coûte rien. Shay va alors partir à la recherche des artefacts et tout se passera bien jusqu'à cette fameuse journée de 1755. Si je vous dis désastre de Lisbonne, ça vous évoque quelque chose ou pas? Après être entré dans la cathédrale et avoir atteint l'artefact, ce dernier se brisa et provoqua un séisme qui coûta la vie à bon nombre de citoyens. Suite à ces événements, Shay rentra au domaine des Davenport et arrivera quelques semaines plus tard. Il accusera alors Achille des événements qui seront passés à Lisbonne et de la mort de tous ces innocents. Suite à cela, il vola un manuscrit, et les assassins se mirent à sa poursuite, tentèrent de l'assassiner et le laissèrent pour mort. Et c'est à partir de là que le passage du côté obscur de la force de Shea va commencer. Eh, hey, arrête avec tes allusions prudents. Ah, autant pour moi Je ferai plus d'allusions à un Star Trek dans mes vidéos. Alors là, mon gars, tous les fans de Star Wars, ils sont partis en cours. Il sera alors recueilli par une famille irlandaise vivant à New York, et après les avoir sauvés d'une attaque d'un gang, ces derniers, donc les Finnegan, lui donneront une tenue qui appartenait à leur fils, lui aussi templier, mais qui était décédé malheureusement un an auparavant. La suite des événements, tout le monde la connaît. Shay va empêcher l'exécution de Christopher Geist, qui deviendra plus tard le quartier maître du Morrigan, le navire de Shay, puis il rejoindra les Templiers. Ouais, je sais, ça, c'est mal résumé, mais pour ceux qui ont fait Rogue, vous connaissez cette partie-là de la vie de Shay, et pour les autres, comme je l'ai dit précédemment, bah, quitter cette vidéo, ça a aucun sens, aller faire le jeu, bord après avoir rejoint officiellement les Templiers, Shay va traquer ses anciens frères, comme ce fut le cas avec un certain Valis Elkrada, je sais pas si ça vous évoque quelque chose, en tout cas moi je vous conseille de cliquer ici si vous n'avez pas vu la précédente vidéo. Comme je viens de le dire, Shay va traquer ses anciens frères, et il ne à bientôt que Liam O'Brien, son ami d'enfance, et Achille, son ancien mentor. Shea va alors les traquer jusqu'à un site des précurseurs, et se frayer un chemin jusqu'au centre du temps pour reposer le prochain artefact. Encore une fois, l'artefact provoqua un séisme, ce qui laissa le temps à Liam O'Brien de s'échapper. Shay le poursuivit, le rattrapa et ôta à la vie de son meilleur ami. Suite à ces événements, Shay se vit confier la tâche de retrouver la boîte des précurseurs, qui s'avéra être entre les mains de Charles Dorian. Oui c'est le père d'Arnaud pour ceux qui auraient du mal à lier les éléments. En 1776, il se rendit en France et ôta à la vie du père d'Arnaud et récupéra la boîte des précurseurs. Suite à ça, plutôt que de retourner dans les colonies d'Amérique, Shay décida de continuer de chercher les artefacts. Il eut un fils, à qui il apprit tout ce qu'il savait, donc quand je dis il apprend tout ce qu'il savait, c'est le combat, le parcours et la vision d'Elle. même si normalement elle ne s'apprend pas. Il reste à tant pied jusqu'à sa mort, mais malheureusement les circonstances de cette dernière restent encore à ce jour inconnues. Ouais, je sais, c'est une histoire plutôt complexe et pour ça n'ayant pas fait rock, ça fait beaucoup à digérer d'un coup. Mais tant que je vous ai sous la main, j'ai un petit service à vous demander, c'est de me marquer dans les commentaires des petites idées pour les prochaines ici ça me fait vachement plaisir. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu en dessous de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez et partagez un maximum cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était The First Day en direct de la AC Experience PSR.